Aujourd'hui, nous allons discuter des commerces électroniques et je vais vous expliquer comment vous pouvez transformer votre site internet WordPress en plateforme de commerce électronique. L'un des avantages de WordPress, c'est vraiment sa flexibilité. Grâce à WordPress, vous êtes en mesure de créer un blog, de créer une plateforme, une plateforme de site internet de corporatif et vous pouvez aussi créer euh, une plateforme de commerce électronique. Donc, je vais vous donner tous les étapes à suivre pour être en mesure de transformer votre site internet WordPress en commerce électronique. Mais avant de commencer, euh, si euh, si vous êtes sur YouTube, je vous invite à aller souscrire à ma chaîne, euh, de telle sorte que la prochaine fois, les prochaines fois lorsque je vais publier ce type de contenu, vous pourriez recevoir tout simplement les notifications. Et aussi, euh, si à la fin de la vidéo vous aimez la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de partager ou d'aimer. Et aussi de laisser un commentaire. Donc, nous allons commencer. Alors, euh, je vais revenir tout simplement sur le site qu'on a fait la, la semaine dernière. C'était, c'était euh, en fait la configuration de, du site internet WordPress. Et là, je vais ce que je vais faire. Je vais vous expliquer comment vous pouvez transformer ce site en plateforme de commerce électronique. Pour être en mesure de le faire, on va devoir installer une extension qui s'appelle WooCommerce. C'est une extension de WordPress qui est gratuite. Donc, vous allez partir tout simplement dans l'onglet Extensions et vous allez cliquer sur Ajouter. Et là, vous allez rechercher WooCommerce. Et à partir d'ici, vous voyez il y a l'extension qui s'appelle WooCommerce. Donc, vous cliquez sur Installer et ensuite vous allez cliquer sur et ensuite vous allez cliquer sur Activer. Okay. Donc, une fois que vous cliquez sur « Activer », en principe, euh, WooCommerce va vous envoyer sur ce formulaire où vous aurez à, à remplir vos informations. Donc et C'est vraiment les premières étapes à suivre pour la configuration de votre plateforme de commerce électronique. Donc Là, il sera question de choisir euh, votre lieu de résidence. Par exemple, dans mon cas je suis au Canada, donc je vais mettre « Canada ». Et ensuite, euh, votre adresse. Donc là, j'ai mis l'adresse de mon bureau. Et après, vous allez choisir votre devise et le type de produit que vous comptez vendre. Donc, si, par exemple, vous avez l'intention de vendre des produits physiques ou numériques, vous pouvez cliquer sur l'option physique et numérique. Vous pouvez aussi cliquer sur l'option produit physique ou produit numérique. Donc, une fois que vous sélectionnez l'option qui vous convient, vous pouvez cliquer... Donc là, je peux cliquer sur cette option ou pas. Donc là, je clique que sur... Et ensuite, il sera question de choisir la méthode de paiement. Donc, euh, par défaut, WooCommerce vous propose Paypal ou Street. Donc, si vous avez un compte Paypal, bien sûr, vous pouvez cliquer là. Si vous n'avez pas de compte Paypal, vous pouvez, euh, peut-être, et en fait, sauter cette étape-ci ou, ou désactiver ça. Et la possibilité, il y a aussi une possibilité de paiement en ligne. Donc là, je peux cliquer sur « Continuer ». Et ici... Euh, WooCommerce propose aussi des options pour euh, la livraison des produits. Donc là, euh, je peux ajouter mon taux, peut-être 10 dollars, ça c'est un exemple. Et ici, emplacement euh, emplacement peut-être non couvert, bon, si je veux, mais là, c'est pas vraiment très important. Je peux mettre peut-être 10, je mets 14 et je, je fais « Continuer ». Et à ce niveau… Euh, vous voyez les recommandations proposées par, par, par WooCommerce. Bon, je vais désactiver ça. Et ici, si TVA autorisé. Donc, taxe sur la valeur ajoutée. Si c'est oui, peux, vous pouvez cliquer là. Si c'est non, vous pouvez désactiver. Et WooCommerce aussi vous propose la possibilité d'installer un panneau d'administrateur pour la gestion euh, des clics ou de vos, de vos différents rapports. Et aussi, bon, MailChimp, je ne sais pas si vous connaissez en fait, c'est une extension qui vous permet de, de faire le marketing par courriel. Donc ici, je vais désactiver tout simplement ces options-ci. Et là, je désactive aussi ceci. Là, je vais cliquer sur « Passer cette étape ». Donc, une fois que c'est fait, donc, je pense que tout est prêt. Euh, J'ai la possibilité d'importer de, des produits ou de me, rendre, de me rendre sur le tableau de bord ou de personnaliser de personnaliser. Donc, moi, je peux tout simplement aller sur le tableau de bord pour rentrer en arrière. Donc, euh, ce que vous allez remarquer une fois que vous avez fini l'installation de WooCommerce, c'est que il y aura une nouvelle onglet qui s'appelle WooCommerce et vous aurez aussi notre onglet qui s'appelle Produits. Bon, et l'onglet Analytique, c'est l'onglet de WooCommerce Admin que vous avez, que on a euh, sélectionné à l'étape, lors de l'étape de l'installation. Donc, ici, euh, pour un début, il n'y a aucun produit dans tous les cas. Donc, Là, il n'y a vraiment pas de produit, donc la boutique est vide. Et si je clique, si je, je, je mets, le, je mets la souris au niveau du haut, je veux voir, euh, une autre onglet qui dit visiter la boutique. Donc si je clique là, pour le moment, la boutique est vide parce que je n'ai aucune, je n'ai aucun produit dans ma boutique. Donc, ce que nous allons faire, c'est, nous allons télécharger un exemple de, un, un, exemple de produit en ligne et nous allons, euh, voir comment est disposée notre boutique. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller sur Google, je vais chercher euh, euh, WooCommerce Product Template. Template CSV. Et ici, euh, WooCommerce nous propose un exemple de fichier CSV qu'on peut utiliser comme démo, comme test. Donc là, je vais cliquer sur « Sample CSV file » et je vais revenir sur ma boutique en ligne. Je vais tout simplement cliquer sur euh, « Produit. Présentement, il n'y a aucun produit. Ce que vous allez remarquer, c'est que WooCommerce vous donne la possibilité d'importer les produits au fond, en format CSV. Donc si par exemple, vous ouvrez, vous ouvrez le fichier euh, CSV, ou c'est tout simplement un fichier Excel, donc, si vous ouvrez le fichier CSV euh, qu'on vient de télécharger en ligne, vous allez un peu voir les différentes informations que vous pouvez fournir pour être en mesure d'avoir votre boutique en ligne. Donc, moi, je vais euh, ouvrir mon fichier. Donc, là, vous voyez, en fait, que nous avons, euh, nous avons, en fait, les informations qui sont demandées pour être en mesure d'importer les produits. Il y a le type de produit, donc simple, virtuel, ou extend est-ce que le produit est en vedette la visibilité description donc vous aurez un peu le temps de voir en fait toutes ces informations Donc là je vais euh, ne pas je vais cliquer sur ne pas enregistrer. et là je vais cliquer sur commencer l'import et je vais sélectionner mon fichier que j'ai j'ai téléchargé donc euh, téléchargé data donc je vais cliquer là et je vais cliquer sur importer donc et lorsque vous cliquez sur importer, ça va vous demander en fait de faire une correspondance entre les informations qui se trouvent dans votre fichier, dans votre fichier Excel et vos informations de la base de données. Donc et si vous avez vraiment pris le temps de remplir juste les informations comme ça se doit, vous allez vous rendre compte que ça va euh, identifier les, les, les différents champs automatiquement. Donc par exemple ici type, moi j'ai dans, dans, ma dans la base de données j'ai type et au niveau de mon fichier CSV, j'ai aussi type dans, ainsi de suite. Donc, moi, je vais tout simplement jeter un coup de coup, vérifier, et je vais cliquer sur exécuter l'import. Donc, une fois l'import terminé, je pense que vous allez, vous allez voir un message de confirmation importation terminée, 28 produits ont été importés. Donc, là, je vais cliquer sur voir les produits. Et hop, là, vous voyez tous les produits qui sont importés là. Et donc, automatiquement, dans la page qui est appelée boutique. Donc, si je clique sur la page boutique, je vais venir ici, paie ma lien, je clique sur boutique, vous allez voir tous les produits qui sont affichés là. Donc, ça, c'est vraiment euh, la façon de créer, de transformer une boutique, un site internet une WordPress en plateforme de commerce électronique. Et vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est facile et c'est... Vous n'avez pas besoin de beaucoup, de beaucoup pour, pour y arriver. Donc, et à partir de là, vous voyez, vous pouvez être en mesure d'avoir un site Internet, que ce soit un blog ou euh, un site Internet corporatif pour l'entreprise. Vous, si vous avez des produits à vendre, ce serait vraiment très facile pour vous de faire la transformation de votre site Internet en plateforme de commerce électronique.